tout le monde les Hurstoniens, j'espère que vous avez bien ce vidéo. Vous allez voir les 8 nouvelles cartes pour la nouvelle race Hearthstone qui sortira évidemment le 6 décembre avec l'extension euh, La Marche du Roi Liche. La nouvelle classe, c'est le Chevalier de la Mort. Je pense que vous êtes déjà au courant, vous avez déjà regardé des vidéos pour savoir comment fonctionne euh, cette classe, mais elle, elle est très particulière. Alors pas euh, par son pouvoir héroïque, mais par son système de cadavres. En gros, euh, je fais très brièvement, mais quand une alliés meurent vous mettez euh, vous mettez un petit compteur cadavre et finalement la majorité des cartes vont avoir des capacités avec ce nombre de cadavres vous allez retirer des petits compteurs euh, des petits tokens cadavres qui vont permettre évidemment des effets. Il y a également le système de runes. Euh, bon là, on va pas le voir dans cette vidéo parce qu'il y a pas de carte avec les runes, mais en gros, vous allez devoir choisir une faction, euh, une, deux ou trois factions dans votre deck et en fonction, il y a des cartes que vous allez pouvoir jouer et d'autres que vous n'allez pas pouvoir jouer. Bref, euh, là c'était voilà pour présenter un peu le topo, mais dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter. On va analyser, on va voir ensemble huit nouvelles cartes pour la classe euh, du euh, En fait je confonds souvent Roi Lich et Chevalier de la Mort Donc la classe Chevalier de la Mort Ce ne seront pas euh, Toutes des cartes euh, Qui seront dans l'extension Justement la marche du Roi Lich Parce que euh, évidemment Cette classe Sera nouvelle Forcément un peu comme Illidan Il y a euh, deux ans en hein, 2020 Si je dis pas de bêtises euh, bah, Presque trois ans pour le coup Et euh, Donc forcément Elle a un petit peu rot Elle a un retard Tout simplement en carte Par rapport aux autres classes évidemment euh, Surtout que là Nous sommes pas dans un système De rotation Donc finalement Il y a déjà beaucoup de d'extension Plus le set fondamental évidemment pour les autres classes. Donc elle va avoir un rajout de set fondamental, elle va profiter du même set fondamental que les autres mais elle va avoir 32 cartes de plus dans son set fondamental et elle va avoir 26 cartes de plus, pas dans l'extension, voilà 26 cartes de plus pour rattraper un petit peu le retard sur les autres extensions. Donc, euh, donc voilà, on, on démarre tout de suite. Y a, alors, il y a des cartes qui seront euh, peut-être dans la nouvelle extension ou alors dans, on va dire, son espèce de pool euh, en plus, euh, finalement. Et il y a des cartes euh, qu'on va analyser qui seront, euh, et, on va les, et on va les voir tout de suite, finalement, qui seront dans le set fondamental parce que c'est des cartes qui ont déjà existé. En espérant que ce soit clair, sinon vous me dites, « Fichou, euh, avant de continuer la vidéo, c'est pas clair, quelqu'un vous explique ou je, je vois tout de suite votre message, je vous explique, mais bon, normalement, c'est clair. » Euh, Marié cadavérique. Donc pour 5, 4-4. Alors il y a des cartes qui seront des morts vivants et il y a des cartes qui seront euh, morts vivants et une autre race. Donc voilà, il y, euh, y a des doubles classes dans cette euh, extension et il y a surtout des cartes morts vivantes, euh, des morts vivants, pardon, qui vont avoir euh, bah, des effets, des synergies morts vivants et des synergies évidemment cadavres. Donc pour 5, une 4-4. Euh, C'est une carte évidemment pour la race. Cheval euh, de la mort, dépenser jusqu'à 8 cadavres, invoque un marié ressuscité aux caractéristiques égales au nombre de cadavres dépensés. Donc voilà, encore une fois, dès qu'il y a une créature qui meurt, ça vous fait un petit token cadavre. Il y a des cartes qui vont rajouter des petits tokens cadavres. Euh, imaginons qu'on en a 8, ça invoque un 8-8. Donc c'est totalement pété. Forcément pour 5-1-4-4 qui -4 invoque un 8-8. Mais euh, par exemple, si on n'a que 4 cadavres, euh, pour 5, euh, mettez 2 4 4, c'est déjà extrêmement strong. Il y a des cartes dans Hearthstone comme ça pour 5 qui mettent 2 4 4, mais elles sont souvent des euh, conditions, genre attaquer avec une arme, etc. Donc là, je pense que c'est une carte très intéressante. Alors, il faut voir évidemment le nombre de cartes qui vont rajouter les cadavres dans la courbe de mana. Évidemment, s'il y aura suffisamment de T1, T2, T3, T4 qui mettent des cadavres, ou alors tout simplement des cartes avec la réincarnation, c'est, euh, on va dire, le nouveau mot-clé, même si ça a déjà existé. Euh, c'est le mot-clé qui revient évidemment dans, dans la prochaine extension, dans la prochaine méta. Donc, bah, réincarnation, ça ramène la créature à un PV, donc forcément, elle meurt deux fois, elle va rajouter deux euh, tokens... Euh Cadavre, donc voilà, c'est très très intéressant. Après, il faut savoir contre qu quel deck on joue. Si on joue contre un prêtre qui va pas trop nous tuer nos créatures au début, ça peut être problématique. Mais bref, on va pas parler de méta ici. On va essayer juste de se projeter et d'analyser la puissance intrinsèque, si je puis dire, de la carte. Pour le coup, c'est totalement euh, pété. Euh, voilà, encore une fois, avec le point d'interrogation sur combien tour 5, globalement, on va arriver à faire de cadavres. Mais je pense qu'à partir de. 4 déjà, c'est très très très intéressant, ça peut, sachant que ça peut aller jusqu'à 8. Donc vraiment, euh, si l'adversaire joue aggro et que nous on a, on a aussi du peps, du répondant, on peut peut-être monter jusqu'à euh, je sais pas, 6, 7. Et évidemment en late game, bah je sais pas, on joue ça autour tour 8, au tour 9, bah là on va sûrement avoir les 8 et on invoque les 8. Donc c'est très, très très intéressant, évidemment ça draine tous les cadavres, ça les, en, ça les enlève. Donc les autres 4 cadavres, il faut aussi y penser, Peuvent peut-être ne pas avoir de, de trigger, peuvent ne pas se déclencher ou euh, euh, optimiser leur puissance parfaitement parce qu'il n'y euh, a plus de cadavres, parce qu'on les a tous dépensés pour la mariée cadavérique. Mais en tout cas voilà, carte très très très intéressante, je pense que c'est le genre de carte qui sera bah, auto-inclus, on verra, mais en tout cas inclus dans les decks... Euh, parce que je trouve ça vraiment très fort. Ramasse cadavre, justement pour Amana, 1 1 3, vous gagnez un cadavre. Donc il en fait deux finalement parce que en arrivant il en plus un 3 c'est plutôt une bonne stat, c'est mort vivant. Accessoirement, on a vu que dans l'extension sortie, il y avait par exemple une légendaire comme ça qui donnait plus 5 5 un peu comme le le palfrenier à l'époque. Pour 8 mana, 5-5 qui donnait plus 5 plus 5 à une carte morte vivante. Donc ça peut être sympa. Euh, donc en gros, lui il donne 2 cadavres. Donc c'est très très intéressant. La petite curve, si on va dire que. En tout cas, si on a envie de jouer le deck un petit peu curvé, un peu créature. Hein, je pense qu'il y aura plein. Justement, grâce aux runes, grâce aux cadavres, on peut vraiment faire plein de choses. Évidemment, il y a. Alors, le pouvoir héroïque, vous le connaissez. Mais c'est pour 2 mana, on met une 1-1 euh, enfin, charge et elle meurt à la fin du tour. Donc pour 2 accessoirement, on fait un token cadavre. Mais l'idée c'est que. Si on joue cadavre, on va plutôt jouer pas mal de créatures, je suppose. Euh, donc, j'imagine qu'on ne verra pas des, des ultra-contrôles. Alors, me... on est dans Hearthstone. Donc, même dans Hearthstone, il y a quand même... Enfin, on va dire il y a quand même beaucoup de créatures, même dans les decks-contrôles. Mais voilà, on sera sûrement au maximum dans des mid-range-contrôles en termes d'archétypes. Et je pense que ce sera sûrement des aggro, des mids, euh, des tempo, etc. Mais on verra, je peux me tromper. Parce qu'il y a quand même des très bonnes cartes-contrôles. Mais bref, en tout cas, ça c'est très intéressant. Ça rentre bien, c'est un super filler. Excellente carte. Horreur malveillante pour 4 mana, 2 4. Vous voyez, là, c'est pareil. À la fin, va falloir faire des choix. Alors, il a réincarnation lui-même. Et donc, ça veut dire qu'il va invoquer des réincarnations. À la fin de votre tour, dépensez 5 cadavres pour invoquer une copie de ce serviteur. Alors, si on n'a pas de 5 cadavres, on ne on, on le dépense pas, tout simplement. Si on a 4, je pense qu'on ne peut pas et on garde nos 4. Mais, euh, en fait, ça se... Euh, ça s'alimente lui-même, si je peux dire Parce que si on arrive à le faire Donc T3, on arrive à 5 cadavres On joue la 2-4 À la fin du tour, on a double de 4 Réincarnation Donc quand elles vont mourir, chacune En gros, enfin, pas quand elles vont mourir Mais en gros, chacune va invoquer 2 cadavres Parce qu'elle meurt, elle revient, elle meurt, bam 2 cadavres Donc en gros, si on arrive à 5, on va récupérer 4 voire plus Mais en tout cas, on récupérera au moins 4 Parce qu'on va au moins en invoquer 2 Donc en fait, c'est très intéressant Parce que pour 4, on a double de 4 mais c'est pas des 2-4 classiques, c'est des 2-4 qui mettent euh, des 2-1. Hein. Donc en termes de tempo, en, contre un deck contrôle, même contre des decks aggro, en vrai c'est assez cool. Je trouve que la carte elle est géniale. Pour le coup je la préfère même à... Euh, je trouve que c'est même plus chiant. Alors euh, c'est moins puissant tout de suite. Euh, on va dire c'est un peu plus résilient, donc peut-être un peu mieux contre les decks contrôle. Et encore euh, que on va dire la mariée cadavérique. Donc si je dois faire un choix entre les deux, en tout cas si choix il doit y avoir, je partirai plutôt sur l'horreur malveillante plutôt que... Euh, bah Plutôt que la mariée cadavérique. Skeletal si de kick. Pour un mana, euh, c'est un mort-vivant, donne plus un euh, un allié mort-vivant, enfin donne un allié mort-vivant, pardon, plus deux d'attaque. Donc voilà, ça c'est des trucs assez classiques qu'on connaît finalement. Des petites 1-1, euh, des petites 1-2 qui donnent deux d'attaque. Euh. C'est pas jusqu'à la fin du tour, donc c'est quand même assez intéressant. Après, il faut voir, ça rentre dans un agro, ça passe côté réincarnation qu'on a peut-être envie de jouer. Ça, c'est peut-être le ce genre de carte qui va pas forcément rentrer dans un deck euh, cadavre. Mais en même temps, on va quand même toujours jouer quelques cartes cadavres. Mais on va dire que je pense qu'il y aura un deck, on va dire, un, ou des decks agro mid-range avec quelques cartes cadavres parce qu'elles sont cool. Et vraiment un deck full cadavre qui essaye d'abuser avec cette synergie. J'imagine, en tout cas, je l'espère. Euh, mais euh, voilà, cette carte, elle est très intéressante, elle est très puissante, ouais, c'est un petit T1, évidemment, ça va rentrer plutôt dans les decks agro, on va pas jouer ça dans des trucs un peu plus lourds, mais voilà, le côté mort-vivant, évidemment, pour le moment, en tout cas, j'ai l'impression que toutes les cartes ont mort-vivant, toutes les cartes de, de du, du roi liche. enfin, euh, du, du... non, c'est pas le roi liche, c'est le cheval de la mort, bref, c'est un peu pareil. Euh, Baron, chute d'effroi, euh, donc, il est 3 mana, de 2, il a le cri de guerre et le ral d'agonie, vous piochez une carte, donc, pour 3, on va piocher 2 cartes. Euh, donc c'est une intelligence des arcanes, en somme. Sauf que c'est une créature de 2. Euh, donc ça marche avec le côté cadavre. Et en plus, il a mort vivant. Donc ça c'est totalement pété. Ça, c'est incroyable. Ça, pour 3, on a une 2-2 de qui fait piocher 2. Euh, on a vraiment un. Enfin, on a une puissance brute de cette carte qui est débile. Vous voyez Parce qu'en en fait, il faut analyser les cartes par rapport à ce qui existe. Il euh, y a des cartes dans Hearthstone qui, pour 3, euh, on, on essaye de penser aux cartes qui font piocher pour 3. En gros, ça va être euh, des cartes de. Bah, si, remarque, il y, y, y a les cartes de classe. Par exemple, pour 3, il y a les, euh, les 2-3 dans les classes qui font piocher un sort. Et si c'est un sort, par exemple, de givre, vous allez faire un effet. Même si c'est pas toujours l'effet. On, on, on fait pas toujours l'effet finalement, mais au moins pour 3, on a une 2-3 qui fait piocher. Mais en ça, c'est pas très très fort. Mais là, ça fait piocher 2. Par contre, c'est que 2-2. Donc, c'est un point de moins. Vous voyez, déjà, on peut. On analyse par rapport à intelligence arcane On se dit c'est totalement pété On analyse par rapport à la 2-3 Mais c'est quand même meilleur Sachant que ça c'est des très bonnes cartes Qui sont jouées euh, en format standard Donc je trouve que c'est une excellente carte Mais c'est ça aussi Vous voyez ça peut rattraper Toutes ces euh, Je sais pas si vous voyez lesquelles hein, Les 2-3 qui vont fonctionner avec les écoles de magie les 2-3 en chaman, la 2-3 en mage, euh, voilà qui fait piocher des sorts. Et si par exemple, si c'est un sort de nature, ça a un effet, etc. Euh, ce, cette carte-là, alors elle va pas avoir d'effet, si ce n'est piocher une autre carte par rapport aux autres. Hyper, hyper, hyper intéressant. Voilà, Pour moi, ça, c'est le genre de carte qui va, qui peut rentrer dans tous les archétypes. Même dans un agro, tu as, as envie de refill, tu as envie de deux cartes. Limite, dans agro, c'est peut-être même meilleur. Bref, c'est très, très, très intéressant. Euh, il reste deux cartes. Vous voyez, ça va assez vite. Il reste deux cartes à analyser. En gros, euh, Ah non non Non non il reste euh, pardon, Il reste 3 cartes à analyser. Donc Runeforge, euh, pour un mana, vous piochez une arme. Vous allez voir, il y a une arme dans le. Euh, justement dans le set fondamental, on va dire, dans le nouveau set fondamental de, de, de la classe. Euh, vous piochez une arme, dépense euh, un cadavre seulement pour réduire euh, son coût de 1. Donc j'imagine que c'est dépense 1 pour réduire son coût. C'est pas dépense X pour réduire son coût de X. Donc j'imagine que ça va jamais plus que 1. Ah, sinon ça me paraît un peu pété, t'as 6 cadavres, tu pioches ta grosse arme, elle coûte 0. Ça me paraît un peu débile de transformer un cadavre en, en mana. En tout cas, enfin de transformer x cadavres en x mana. Mais là c'est un seul, euh, c'est très très intéressant. Euh, pour le coup alors c'est pas un truc qu'on va jouer T1, normalement on n'a pas de cadavres. Mais voilà j'aime bien l'idée, c'est un tutor à armes, euh, l'arme coûte euh, moins 1, ça c'est une carte qui sera jouée, surtout que les armes... Elles vont être fortes. Et voilà, je, je passe tout de suite sur l'arme, la, justement. Alors, ça, c'est une arme qu'on a connue, euh, qui était justement dans l'extension euh, Chevalier du Trône de Glace, si je dis pas de bêtises, pour cette mana, 5-3, invoque, un, un, invoque euh, chaque serviteur tué par cette arme. Donc, c'est assez brutal. A l'époque, c'était pas mal, mais c'était pas tant joué que ça. Donc, il faut faire un petit peu attention. Euh, surtout que... En fait, il faut voir les ressources défensives que possède euh, la classe. Euh, évidemment, c'est une histoire de méta. Alors ça, c'est une très bonne carte contre les decks, on va dire mid-range, contrôle. Mais contre un deck agro, un truc à 7, qui en plus t'oblige à taper, donc perdre des dégâts, c'est pas si fou. Et puis, c'est le côté Ral d'agonie. Donc, ça, si ça arrive T7, euh, ça tape T7, ça tape T8, ça tape T9, c'est T9 qu'on met les créas. Donc voilà, il faut, faut, faut quand même... Euh, c'est une carte qui est intéressante mais qui est pas totalement pétée. En fait l'effet est paraît dingue mais ça coûte tellement cher et voilà on est quand même sur un jeu qui est un petit peu peps qu'on n'est pas sur un jeu il n'y a pas que des decks contrôle où euh, une deuil Gif va faire le taf. Mais justement dans des mirrors un peu contrôle, de gif c'est ça qui fait gagner en tout cas de mémoire c'était une carte qui faisait gagner dans les matchups contrôle mais contre les agros, les midrange, les tempos, ça pouvait être un petit peu trop lent et ça pouvait pas être si utile que ça. En tout cas, voilà, intéressante avec la carte qu'on a vue avant qui nous permet d'aller la chercher. Elle coûte 6 mana donc c'est plutôt cool. T6 pour le coup, c'est pas la même limonade. Euh, mais encore une fois, ça dépend des decks. Donc voilà, ça ce sera, euh, je pense, dans les 32 cartes rajoutées du set fondamental euh, pour l'extension. Et enfin, la carapace anti-magie, pareil. Euh, attendez, parce que là je viens de voir une rune, mais on est d'accord que, voilà, il n'y a pas de rune. Ah si, il y a une. Non, non, il n'y a pas de rune, ok. Parce qu'en fait, moi, je suis daltonien. Mais là, on est d'accord qu'il n'y a pas de rune sur celle-ci. C'est ça. Et sur celle-là, il y a une rune. Voilà. C'est le petit carré. Euh, mais voilà. Carapace anti-magie pour 3 mana. Donc ça, c'est rune euh, impie, si je dis pas de bêtises. La rune verte. Bref, en gros, on va pouvoir jouer euh, du bleu, du vert ou du rouge. Euh, donc, euh, un vert, ça veut dire qu'on peut la jouer... En trois couleurs, en un vert, un rouge, un bleu. On peut la jouer, en... on peut la jouer dans un vert, dans deux verres, dans trois verres. Enfin bref, on peut... à partir du moment où on joue un seul vert, on peut déjà rentrer la carabasse anti-magie pour trois mana, donner plus un, euh, plus un à vos serviteurs et, ne peut... et vos serviteurs ne peuvent pas être la cible de sort ou de pouvoir héroïque. Donc ça c'est pareil, c'est une carte qui existait évidemment. Euh... Après, attendez. Parce que ça existait, mais en fait je ne sais pas si ça existait dans l'extension ou je ne sais pas si ça existait. En carte donnée par le roi Lich. Vous voyez Parce qu'il y avait des cartes données par le roi Lich. Mais je crois que ça existait dans l'extension. Oui, oui. Et euh, ça coûtait 4 à l'époque. 4 mana Plus 2 plus 2 à vos autres. Euh, euh, en fait ça faisait juste pour 1 mana de plus. Et ça faisait plus de plus de. Bref c'est une carte intéressante évidemment. Euh, on a vu qu'il y avait pas mal de bonnes créatures. Avec réincarnation et tout. C'est une carte qui est extrêmement extrêmement puissante pour le coup. Euh, donc voilà par contre. voilà, Les cartes un peu plus puissantes. Elles vont avoir le petit carré, elles vont avoir euh, la marque de la, de la rune finalement Pour pas euh, en abuser, pour pas dans un deck euh, avec euh, que du rouge et du bleu pouvoir jouer la carapace Donc voilà, ça c'est très très intéressant Et pour le coup, euh, voilà, donc on, on a pour le moment que 8 cartes Mais il y en aura tous les jours qui vont sortir euh, Donc faut voir si, mais je pense qu'au début ils vont quand même essayer de sortir un maximum euh, justement de, de cartes de la, de la nouvelle classe Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes hypé si vous êtes Mi Fig Mi Kiwi, oui. euh, moi perso, je suis vraiment hypé. On a vu comment c'était avec Illidan, euh, quand Illidan est sorti, c alors certes, euh, la classe était en en fait, c'était méga cool, mais Et, ils l'ont même reconnu, hein, Blizzard, que voilà, les... c'était un déséquilibre total en termes de puissance. Mais en vrai, c'était hyper intéressant. Euh, là, la, la classe, elle est encore plus, on va dire, travaillée. J'ai l'impression qu'Illidan, hein, euh, sans manquer de respect à ceux qui ont créé Illidan, mais euh, avec ce côté rune en termes de deck building qui est très intéressant, ce côté cadavre, j'ai l'impression qu'il a vraiment des decks infinis à faire avec la classe. Donc voilà, bref, je suis totalement hypé. Euh, C'est vraiment le coup de fraîcheur qu'on attendait, évidemment, depuis euh, pas mal de temps sur, sur Hearthstone, donc ça va être chouette. Euh, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et euh, sur ce, je vais vous laisser, je vous souhaite un délicieux, euh, délicieuse journée. Ciao, ciao tout le monde